Et c'est toujours un véritable prix. Waouh, je vais mourir. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au crossfit, comme vous le savez déjà. Euh, bienvenue chez moi. Euh, je suis en mode cocooning, en mode pyjama. Il est 19h et je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Clairement. Je ne sais pas comment elles sont vos journées, vous. Je ne sais pas ce que vous faites de vos journées... Euh... Moi je fais beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses, euh, d'ailleurs euh, c'est très bien, je suis très contente. Je fais beaucoup de choses, je tourne, je filme, je programme, je. Je TikTok maintenant <rire> Non, franchement je fais beaucoup de choses et pour le coup, euh, pour le coup, je me couche hyper tôt. Enfin, je sais pas vous, mais genre moi je peux pas me coucher euh, comme avant à, à, à minuit, genre à, à 22h, mes yeux. Il colle déjà, il colle déjà de demain donc, euh, donc laisse tomber Genre laisse tomber Il faut vraiment que je me couche tôt parce que sinon le lendemain matin euh, Je suis chaos et comme je me lève assez tôt et Bah voilà, ceci explique cela CQFD, ce qu'il fallait démontrer Terminé, bonsoir Aujourd'hui, on va parler d'un petit truc Qui a fait le tour des crossfitters Ces derniers mois là C'était en mode, the truc à acheter C'était Si tu l'as pas, tu sers à rien Si tu l'as pas, tu pas un athlète Du coup, j'ai testé pour vous Le CBD Tchèque pas si ça fait la mise au point, mais voici euh, le CBD, je vais faire comme les youtubeuses beauté, <rire> donc le CBD, je l'ai euh, acheté, je l'ai acheté, je vais vous dire tout de suite vous parce que je me rappelle plus, enfin je ne l'ai pas acheté chez quelqu'un, c'est un ami qui en a acheté plusieurs, donc acheté en gros, et du coup qui m'en a pris un, je vais payé 40 euros pour acheter cette merde, non, je... Il y a nos filter, désolé. Euh, non, je rigole. Pour le coup, je vais vous dire ce que j'en pense réellement. Mais j'ai payé 40 balles. Euh, voilà. Bon, de base, ce produit serait vendu pour euh, un paquet de, de, de bon, bons effets. Là, je dis que ce que... Qui disent hein Je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que ce que prône ce, ce produit. Ou en tout cas la marque. Euh, moi... Euh... Moi pour l'instant je j'ai pas donné mon avis euh, Du coup pour eux c'est anti Un antidouleur, un anti-inflammatoire Quelque chose qui permet d'avoir un meilleur sommeil euh, Qui permet aussi De guérir les, des, Certaines blessures Bref, c'est une potion magique, le truc. C'est une potion une magique. Et donc, je sais pas si vous avez vu, mais tous les, les, les pseudo-crossfitters, comment on appelle ça Influenceurs. Les pseudo-crossfitters influenceurs, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait code promo, moins 10%, blablabli, blablablu. Euh, T'auras un sommeil de ouf. Depuis que j'utilise ça, j'ai un sommeil de ouf. Euh, OK, OK. Bon, moi je suis pas influenceuse, je ne suis pas vendeuse de rêves et en plus de ça je l'ai payé de ma poche. Donc je vais vous dire vraiment, vraiment s'il faut lâcher ou pas, restez à la fin de cette vidéo, vous allez vite savoir. Donc déjà euh, comment on doit utiliser ça, c'est une toute petite fiole, franchement, il n'y a pas grand chose dedans. Mais en fait, on est censé utiliser ça en plaçant donc 2-3 deux, deux, gouttes en dessous de la langue avant de dormir. il préconise de faire des cures pour avoir un meilleur sommeil, une meilleure récupération, diminuer la courbature, euh, avoir une santé de fer, snatcher 150, et courir un kilomètre en 4 minutes. Bon, ça, c'était euh, l'aspect vendeur de rêve, euh, motivation, plus, plus, sort ta carte bancaire, achète-le. Maintenant, euh, on va voir, euh, du coup, ce que c'est que le CBD, parce que j'ai fait des recherches, évidemment. Pour les soins de cette vidéo, j'ai fait des recherches. Et du coup, euh, j'ai fait des recherches pour savoir exactement ce qu'était ce qu que le CBD. Donc, j'ai trouvé que le CBD, euh, ça, ça provenait de des euh, plantes de chanvre, euh, ni plus ni moins que du cannabis. Euh, donc, euh, en gros, ça provient des feuilles de cannabis. Euh, ils extraient une molécule qui s'appellerait le cannabinoïde. Euh, il en, il en existerait plusieurs, donc des extraits de cannabinoïdes, euh, et le CBD, mais aussi le THC. C'est là que ça devient très intéressant. Euh, C'est que le THC est complètement différent, puisque lui, il rend complètement stone. Voilà. C'est dit, c'est fait. Ir en stone. La différence entre les deux, euh, ils disent que le CBD ne provoque pas d'effet planant. De plus, il est légal contrairement au THC. Donc, on est euh, en droit complet d'acheter du CBD. Il n'a pas d'effet secondaire et il ne provoque pas de paranoïa ou de psychose. Dernier point très important. Euh, il ne provoque pas de dépendance. Donc ça, c'est tous les, les bienfaits du CBD. En gros, dans la feuille de cannabis, il y a du bon, il y a du mauvais. Eux, ils ont pris que le bon et ils l'ont mis là-dedans. Euh, maintenant, une question qui, euh, qui m'est revenue euh, énormément, c'était euh, de savoir si euh, on était contrôlé... Pour une compétition, bon, maintenant, on est en, en confinage hein, pendant euh, 18 ans, donc euh, les compétitions, on n'en parle plus. Mais bon, si on était contrôlé une, pour une compétition, est-ce que le test serait positif aux substances euh, Puisque ça vient de la feuille des cannabis, en gros. Ils disent, et c'est là où c'est hyper chaud. Franchement, quand j'ai fait les recherches, j'étais outrée. J'étais outrée. Ils disent que dans certains produits de CBD que vendent donc les, le revendeur euh, d'une de CBD, il se pourrait qu'il y ait des traces infimes de THC. De ce qu'on vient de dire juste avant, ce qui rend paranoïaque, dépendant et complètement fou. Euh, donc, il se pourrait qu'on nous ont clairement. Euh, et qu'on nous vende des produits qui sont pas ceux qu'on a acheté. Donc, ça veut dire que chez certains revendeurs, il y a genre des fois écrit dans les petites lignes là. contient euh, 0,01 traces de THC. Et ça, ça vous met positif dans les contrôles antidopage. La conclusion, c'est qu'il euh, faut faire extrêmement attention de la marque que vous achetez, parce qu'il y en a, elles ne sont pas là pour vous faire du bien, clairement. Euh, donc euh, faites très attention à ça. Ils disent que le THC, il, est, il reste détectable jusqu'à 90 jours pour, avec un test capillaire dans les 60 jours avec un test urinaire. Et qu'il euh, que faut donc faire extrêmement attention d'où vous l'achetez et quand vous regardez euh, le, la composition faites attention qu'il n'y a genre pas du tout écrit de THC genre pas du tout du tout. On m'avait demandé où est-ce qu'on est qu peut acheter ça. Alors, moi, j'ai trouvé une marque. Je ne fais pas la pub pour cette marque parce que j'ai rien à y gagner et que je ne l'ai pas testée. Moi, j'ai cette marque-là et je vais vous dire ce que j'en pense. Bien que c'est très difficile de dire ce que j'en pense. Mais en tout cas, j'ai regardé ce qui était le meilleur en termes de qualité de produit. Et il en est sorti une marque qui s'appelle euh, THE Green Old. Green Old. Je sens que je vais vous mettre le lien juste en dessous et vous pourrez cliquer si vous voulez acheter. Mais a priori, c'est un excellent produit qui a été euh, maintes et maintes fois à vérifier. Bon, euh, voilà. Maintenant, on va passer à mon... Euh, à mon verdict, euh, verdictement parce que moi, je l'ai testé. Déjà, une chose à vous dire, ce petit truc-là, c'est dégueulasse. <rire> c'est dégueulasse. Ça, pour tous ceux qui fument des joints, vous allez avoir l'impression d'avoir pris votre joints et d'avoir mâché comme ça. Pour tous ceux qui n'ont jamais fumé en juin, ah, je l'ai fait il y a longtemps. J'ai, testé. C'est normal. On va pas mourir bête sur cette vie qui est déjà suffisamment pénible comme ça. Donc j'ai testé. Euh, cependant, euh, pour tous ceux qui n'ont jamais fumé de joint, vous n'allez pas kiffer du tout et vous ne fumerez jamais parce que c'est pas bon. Et clairement, tu as l'impression de manger la feuille de cannabis, genre la, enfin la feuille, la fleur euh, qui sèche là pour fumer. La fleur de cannabis, du coup, c'est pas très très très bon. Donc, je l'ai testé pendant deux semaines. Après, j'ai J'ai testé pendant deux semaines. Ouh, comment vous dire Les 3-4 premiers jours. Waouh wow. Ils disent que c'est pas. Euh, que c'est asymptomatique. Mais les 3-4 premiers jours, mes cauchemars, c'était. du béton armé. Et dans mes cauchemars, il y avait tout il y avait du sang il y avait des monstres. Il y avait des sueurs froides. Je me réveillais dans la nuit en transe, Et ça, pendant 3 jours, 3-4 jours, j'étais pas bien du tout. Un truc de ouf qui m'a presque fait arrêter. Franchement, je sais si ça continue, j'arrête. Je voyais euh, les gens que j'aimais se faire démonter dans mes rêves. Quand même, je, je, vous laisse, je vous laisse mettre le cadre. Le cadre est vraiment chelou. Ensuite, après passer ces 3 premiers jours... Là, j'ai commencé à avoir un petit effet. Franchement, j'ai commencé à avoir un effet. Alors, à cette période-là, je m'entraînais comme une ouf parce que je voulais me qualifier au French trou pour euh, l'année 2020, pour euh, y retourner. Et euh, du coup, je m'entraînais comme une ouf. Donc... Euh... J'étais pas courbaturée de ouf, mais j'étais extrêmement fatiguée. J'ai vu une petite différence. J'ai vu une petite différence. Je dormais beaucoup mieux et le réveil était plus facile. Le réveil était plus Il faut savoir que moi, en temps normal, sans parler de confinement, parce que mes habitudes, elles ont un peu changé, mais en temps normal, euh, je me lève à 8 h et je me couche à minuit, minuit, une heure après. Donc, quand je me réveille, bien souvent, je suis assez fatiguée. Je suis fatiguée, je suis vachement cernée. Déjà, de bas, je suis cernée, mais je suis vachement cernée. Euh, euh, et le réveil est difficile. J'ai senti pendant une semaine que c'était vraiment, vraiment bien, c'était fluide. Je me réveillais comme ça. Je, je pas de, de problème à me lever, à aller à la douche. Et franchement, c'était un véritable plaisir. J'ai continué à le prendre, mais un peu moins genre que le soir en me couchant. Et là, les, les effets sont partis, en fait. Les effets sont partis. Donc, euh, ça a duré une semaine. J'ai trois jours de galère, une semaine de, ré, de répit en mode... De, ça commence à fonctionner et une semaine où ça redevient comme avant. Donc j'ai fini par arrêter. Clairement, euh, je l'ai laissé sur ma table de nuit et j'ai plus jamais touché. Vous devez savoir que moi je ne prends pas de protéines, pas protéines je pas la protéine, je préfère manger du poulet. Euh, je suis pas très complément alimentaire. Je, moi j'ai eu ici du cross country, donc de la course à pied. Euh, C'était à la dure. Ah, tu cours, tu as mal, tu prends 2-3 jours de repos, tu te un peu, euh, tu masses. Terminé Terminé Moi, je pense qu'il vaut mieux faire ça plutôt que d'acheter ce genre de produit en plus 40 balles hein. Eh et eh, Je ne suis pas riche Je ne suis pas riche Donc, 40 euros, c'est un budget. Ça ne les vaut pas. Clairement pas. Ça ne vaut pas 40 balles. Euh, J'ai acheté des choses à 40 euros qui étaient bien plus efficaces, bien plus utiles que ça Franchement, je suis sûre que je suis sûre que vous allez trouver des produits. Vous savez, là, les, les huiles essentielles. Des huiles essentielles qui auront les mêmes vertus et qui sont à 3 euros le flacon. Là, pour 40 balles, moi, je suis pas d'accord. Je suis grave pas d'accord. Même si vous êtes sponsorisé, même si vous êtes truc, si vous avez une remise, je trouve pas nécessaire de dépenser de l'argent pour ça. Voilà. En tout cas, je vous ai donné mon avis. Euh, et, euh, et voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant euh, sur m'abonner, euh, en activant la cloche. Pour recevoir les notifications en vous rendant sur mon site internet qui est dédié à la programmation de crossfit en spécifique, en abdos et en personnalisé. N'hésitez pas à vous rendre sur mes réseaux sociaux tels qu'Instagram et Facebook où je poste énormément de challenges, de workouts, de vidéos. Et sur ce, je vous fais énormément de bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et, euh, et voilà, bye bye.